Alors que dire tu d'un petit combat Non <rire> Je ne veux pas. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Rubinozlocke. Nous avons... Taudet, Taudet qui est un balignon de type plante. Alors j'ai Nagaline, qui est un médina niveau 13. Nasco, euh, c'est joli, pardon. J'ai Ban, c'est un chuchemur. Alors j'ai un Raposa, donc c'est Raposa, c'est un zigzaton. Et Daisy, qui est un hirondelle. Franchement, t'aurais pu faire pire, je pense. Oui. <rire> <rire> ah ah! <rire> je voudrais oui. aller partout pour te montrer mes Pokémon adorables. Non, non, mais le titre, c'est Revenous Lock, mais euh, je sais pas, ça m'a fait switcher sur ton... Dessine ton aventure. Ah, ouais, c'est le vidéo. C'était un très bon jeu, d'ailleurs. Oui, lequel Euh, Drone to Life. Il y en a plusieurs. J'ai dit qu'il y a plusieurs Drone to Life. Oui, je sais, j'ai joué. J'ai joué, hein. Après, je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Je pense que tu as joué à Drone to Life, the next chapitre celui qui a été sur DS <rire> Il a deux sur DS. Euh... Et là, je, je suis en train de jouer au premier opus. J'ai dessiné ton héros que j'ai joué. Ta ta ta ta ta ta. Salut, Merté Ça faisait longtemps, hein <rire> En cherchant de Pokémon, j'ai permis au mien de devenir plus fort. Alors, que dire-tu d'un petit combat Non. <rire> je ne veux pas. Ouais, il meurt. Yes, je le savais. Méga censu. Oh, euh, il est, est con, c'est bon. C'est contre Galifeux, tu vas gagner. T'inquiète, gagne, es, Wilmer. il meurt. S, Galifeux, encore plus. Galifeux, j'ai rien. Poto, Galifeux, j'ai rien. Bah ouais. <rire> Évite juste de mettre Balignon et, et Masco, quoi. Allez, pistolet à eau. Merde, c'est sp. Ah, y a, y a. Là, je vais spam méga censu. Ah, en vrai j'aurais pu XP Magic mais ça aurait été super long et tu m'aurais râlé dessus. Ouais, ouais. Galifeu oui je change et pour l'instant je vais mettre Dagaline. Dagaline qui va commencer à faire des dégâts. Ça ouais. s'avère un peu à poser des pièges. MDR, il a pas de piège. Hein. J'ai de sable. oh ah La galine qui a duré deux épisodes. <rire> il est mort Voilà, bah dire? oui, type combat contre des ténèbres. MDR, bon feu, bah tout one shot. Alors non en vrai.. Mais non il est type combat, c'est bon Oh Il est type combat C'est bon, j'ai gagné Vol. Ah oui bah y Cruel Et tu as pas pensé plus tôt Non. Oh putain Allez so soit qu'on se te plaît. Non, il a perdu compte. ton Medina pour rien. Ah simple. putain il m'a. ah oh, Aïe yeah <rire> Mec mm -hmm. Il m'a one-shot mon Medina avec flamèche. Mon désir avec Flamèche, je jure. Bon allez, niveau 11. Euh... Coup de boule. C'est la fin. Bann. Ah. T'es dans la merde, non? Oui. <rire> j'ai encore deux Pokémon hein, en réserve. Euh. Boire. Non, mais c'est la fin. Oh, il est type combat, j'ai gagné. <rire> et et c'est qui depuis tout à l'heure là qui me fait vas-y, euh, vas-y, go, go, go, on s'en fout. On tranquille. Euh... Ouais. <rire> Allez, sois con, s'il te plaît. Mais non Petit ténèbre combat. Comment ça se passe Nice j'attendais que ça, enfin. Oh non, j'ai encore des Pokémon en réserve. Il euh... y attaque. Allez, survie, survie. Putain. Yes! C'est c'est vraiment une extermination ce que je viens de vivre. Je m'en souvenais de ce combat. Et là elle me raquette, vas-y raquette-moi. Du coup j'ai fait plein de let's play. Non tout. mais c'est normal, mais nous on le faisait pas, on faisait pas 100% ah Globule évolue On était que des enfants mec, normal. <rire> Attendez vos moment, le gens de Brian. Félicitations Votre globule évolue en Léviator le Globule apprend morture Excellent C'est bon J'ai gagné mon argent Oh mon dieu Je suis à 100% Oh mon dieu 000. Oh mon dieu Je ne savais pas en plus C'est pas vrai Non, non, oh, non, non. Un petit combat. Alors je sais, j'essaie de regarder justement pour baisser la qualité du live pour qu'il puisse être vu par tout le monde. C'est pour que tu puisses le regarder en 140p. Mais je pense qu'il me faut euh, les 75 viewers. Je pense c'est un truc comme ça. On va faire un truc. Balignon va être envoyé. Balignon Non, ça va être super efficace. Je suis obligé de faire détritus là-dessus en fait. Ah, je le savais pas du tout, Balignon. Euh. Bah, bon, on va faire un. détritus, je pense ça va être super efficace. On des messages. Ah, ça, ah, lol. Oh putain Yes je savais pas. Vous voulez vous changer Oui. Je vais aller sur globule. Donc là, je vais faire une attaque deep. Oh, mais si j'avais attaque deep vol, ce serait beaucoup mieux. Ah non, j'ai pas attaque deep oh Morsure et type combat, ça va rien faire. Donc on va faire charge. Bah, c'est juste qu'au moins s'il fait pic pic, ouais, ça va. Puissance. Si s'il fait attaque comme flamèche et euh... oh punaise. <rire> ça va, vous avez battu, dresseur Flora. Ah, ouais, ton Pokémon semble plus fort. J'aime ça. Tiens, prends cette CS. CS6 qui est e euh, 4 Yes, voilà. Allez, c'est parti. Rosélia, c'est pas terrible. Et je suis pas sûr pour cette zone. Hein. Je vais vérifier tout à l'heure. Euh, on va commencer par Baillement. Voilà. Et yeah, yes. Euh, J'ai envie de faire un balgrène. Hein. Et je pense que ça va le tuer. Plaquage ça va le tuer, tu ça va le tuer, donc... Malgrin euh... Euh... Bah, ça va le tuer. Niveau 13, il y a quand même un petit niveau d'écart. Hein. J'ai pas envie d'essayer, donc là on va faire... On va, on va commencer une chaîne. Pokéball, Mais c'est le nom euh, de Flora, dans, je ne sais pas ça veut dire mais Oh tonton, s'il te plaît, je veux me battre dans cette arène pour voir à quel point j'ai progressé. S'il te plaît, je peux Attends, t'es mais. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton pokémon, tu es devenu on te dit un petit mot, tu es devenu un plus fort. tu ne trouves pas que combattre dans une arène est un peu prématuré mais pas du tout. Quand j'allime ma... la force à mon tarsal, on peut battre n'importe qui. Oh, salut M.R.T. Je suis bien plus fort depuis notre dernière rencontre. Je veux que mon oncle et toi compreniez ça. Tu acceptes de te battre contre moi Non. Oh, si tu n'acceptes pas d'affronter, mon oncle ne pourra pas voir à quel point je suis vraiment fort. MRT, s'il te plaît, bâtard entre ma t'en supplie. Allez, Stub. Merci, MRT. Ok, j'arrive. Donc, je peux dire non. Et euh, le laisser euh, là, comme un couillon. Allez, salut. Je continue le jeu sans toi. En fait, il a qu'un seul Pokémon, donc bon, ça va aller vite. Hein. Allez, détritue. Et on n'en parle plus. Adios, les gosses. Alors, moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. C'est quand même nul comme blague. <rire> C'est la victoire <rire> Allez, Herman a gagné 396 xp. Mais il a 396 xp. Waouh J'ai perdu Il a fini par me faire frissonner. Prends ce badge. Moi aussi j'ai frissonné tout le long. Reçoit <rire> bon, le badge dynamo de la part de Voltaire. Et voilà! Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner si pour le YouTube. À me follow sur Twitter. À rejoindre le Discord. Il euh, y a plein de vidéos qui sont arrivées sur la chaîne. Donc, vraiment, abonnez-vous. Euh, que ce soit pour soit nicole ou que ce soit pour Messieurs et Tiger. J'ai tapé dans le micro, c'est merveilleux. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis euh, à ce soir pour euh, le. Les joueurs de jeux de rôle, en effet on joue au jeu de rôle. Et euh, à la prochaine pour ceux qui veulent le live. Et à samedi pour le pigeon live. Allez, salut tout le monde.